Et par le Saint Esprit, je prie au nom de Jésus. Je prie Lord par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Toi dit la Bible, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Au nom de Jésus, Roboscora mon Dieu et mon Père de Jésus, au nom de Jésus, nous allons écouter la parole de Dieu, ce qui va nous aider à à prier. Soyons euh, concentrés dans la présence des dieux. Je n'arrête pas de dire, euh, tout simplement dans notre dernier jour de ce, de ce programme. Si tu peux y avoir les désirs dans ton cœur que tu ne puisses pas sortir comme tu es entré, si tu peux y avoir le désir des dieux, dans ton que nous venons pas dans la présence de Dieu pour retourner avec nos problèmes mais nous venons dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse nous décharger de nos problèmes est-ce que tu peux dire amen nous allons retourner dans notre verset des bases, dans le livre des Jean, chapitre 14. Après, nous allons aller dans le livre des psaumes, 37. Et Jean, chapitre 14. Après, nous allons aller dans les livres des 37. 37 psaumes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Il peut nous lire la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Que votre cœur ne se trompe pas. Croyez en Dieu et croyez en plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vous prépare une place et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez vous aurez préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Amen c'est dans le livre des gens chapitre 14 j'avais débité euh, notre programme parce que le thème que nous partageons ou nous avons partagé pendant ces quatre dimanches c'était et confiance en dieu et vous savez c'était le moment où jésus préparait son départ pour laisser ce monde. Et il savait que les disciples ont marché avec lui. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des moments très étants ce que Jésus était dans la prière. Il se sentait protégé à côté de Jésus physiquement. Mais Jésus savait qu'après son départ, il y aura beaucoup de choses Voilà pourquoi il dit aux disciples Que votre cœur ne se trouble pas Croyez en moi, croyez aussi en Dieu Jésus a voulu juste dire aux disciples Malgré tout ce qui peut arriver dans votre vie ne mettez pas votre confiance à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Moi qui suis maintenant physiquement avec vous, je continuerai toujours à être avec vous. En disant que croyez en moi, il a voulu dire aussi aux disciples, vous devez croire à la mission que je suis venu faire sur la terre. Que les sept missions, c'était ouvrir les yeux des aveugles, apporter une année de grâce, délivrer des personnes qui sont sous la prise du diable. Et voilà pourquoi pendant ces, ces quatre dimanches, je n'arrête pas à dire que. La vie chrétienne n'est pas basée à la prière, mais la vie chrétienne est basée à la foi. Tu peux prier longtemps que tu veux, mais si ta prière n'est pas accompagnée de la foi, tu n'auras jamais de résultats positifs. Dieu aime des personnes qui ont la foi. Et Dieu collabore avec des personnes qui ont la foi en lui. Voilà pourquoi Jacques dira, lorsque tu fais quelque chose, il ne faut pas avoir des doutes. Il ne faut pas hésiter. Peu importe les circonstances ou la grandeur de la chose, Lorsque tu prends la décision d'avancer ou de le faire, tu dois avoir confiance à Dieu et tu ne dois pas permettre les doutes d'entrer dans ton cœur. Quand tu crois en Dieu, tu dis que je suis guéri au nom de Jésus, tu dois vivre comme une personne qui est déjà guérie. tu crois à Dieu et tu dis que cette situation a changé à partir du moment où tu as déclaré, tu dois commencer à vivre selon la déclaration que tu avais faite dans le nom de Jésus j'avais dit un homme de la foi c'est un homme patient parce que la patience c'est le fruit du Saint-Esprit Vous savez, je me souviens, j'ai supplié quelqu'un, ça fait longtemps, j'étais encore trop trop, trop jeune. Il parlait de la délivrance, il dit souvent qu'on on prie pour quelqu'un pour la délivrance. Et des fois, tu verras, la personne va commencer à voir des choses qu'on a priées pour lui, mais non, maintenant sa vie. Mais qu'est-ce que la personne doit commencer à faire Il doit commencer à déclarer dans son cœur que je te vaincu par le nom hein, de Jésus foi, quand tu prie quelque chose, même si tu vois dans tes yeux les choses elles ne réalisent pas, les choses elles ne sont pas encore arrivées, mais parce que tu crois en Christ et Jésus, parce que ta confiance est en Christ et Jésus, tu dois continuer à croire et avoir la patience jusqu'à ce que tu verras la chose et s'accomplisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen? Jésus a dit aux disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que tu peux te poser une question? Quel est ce problème qui perturbe ton cœur? Quel est ce problème qui trouble ta vie? Lorsque tu es avec nous, tu arrives à parler. Tu arrives à donner des conversations. Mais lorsqu'il n'y a plus personne, tu es seul. Dans ton coin Dans la maison C'est quoi ta réaction Comment tu dis Est-ce que tu ne dis pas je suis fatigué de cette situation Tu ne dis pas que je n'arrive pas à comprendre Qu'est-ce qui se passe Romain a dit si tu crois Dans ton cœur. Si tu confesses le nom du Seigneur Jésus Christ Et si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé on parle de la confession positive Et cette confession positive Ce n'est pas seulement Lorsqu'il y a des personnes Pour que les gens te voient Et que tu es une personne de foi Notre confession positive C'est plus que lorsque nous sommes celles Où nous avons confiance en Dieu Jésus savait que vous serez persécutés Jésus savait qu'il y aura des combats. Jésus savait qu'il y aura des disciples qui vont être qui vont être lapidés, décapités. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Beaucoup de chrétiens, au jour d'aujourd'hui, nous marchons avec des troubles dans nos cœurs. Des troubles dans nos vies. Certains prennent des médicaments pour dormir. que cet après-midi si tu peux remplacer jésus à la place des troubles que tu as dans ton cœur c'est juste une question de confiance jésus a demandé aux disciples que votre cœur ne se trouble point regarde ce que Somme 37 nous dit, ne te fâche pas contre les mauvais. Ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement. Je saute au verset 5. Remets ton sort au Seigneur. Mets ta confiance en lui. C'est lui agira. J'aime cette version. Dans d'autres versions, ils disent, mets ta confiance en lui et il agira. Dans ma version, ils disent, mets ta confiance en lui, c'est lui. Il te fait voir que... C'est à cause de la confiance que tu vas mettre à Dieu et ça va lui pousser Dieu à faire quoi? À agir. Frère, écoutez une chose. Les relations dans nos problèmes, c'est bien. Mais des fois, les relations, ça peut faillir pour ne pas te donner de solution. Les médecins, les médicaments. Des fois, tu peux le prendre, mais ça peut faillir. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit, es malade. Tu fais des consultations. Tu peux prendre le médicament. Mais tu dois mettre ta confiance en Dieu. Ta confiance, c'est ta confiance. Ça ne peut pas être basé sur le médicament Basé sur l'argent Basé sur les confiances des gens Basé sur les relations Basé sur le médecin Vous savez Le verset 1 nous dit ceci Il ne faut pas haïr de mauvaises personnes Des personnes qui agissent injustement il y a des personnes au jour d'aujourd'hui qui ont la stabilité dans la Bible parce que quelque part ils ont agi injustement et ils ont bénéficié de ce qu'ils ont. Mais j'aime bien la Bible et la Bible dit leur stabilité ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps parce qu'ils sont pas comme un bouclier notre Dieu. Mais un juste, hein, il a comme un bouclier le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi c'est ce? Nous devons apprendre à mettre confiance en Dieu dans toutes les circonstances qui arrivent dans nos vies. Tu dois commencer à comprendre que. Dieu que tu pries n'est pas mesurable. Dieu n'a pas de mesure. Dieu n'a pas de profondeur où toi tu peux déclarer que la profondeur de Dieu est ceci ou cela. Sa profondeur est illimitée. Et quand tu arrives à te comprendre de telles choses et c'est Dieu là, tu le prends comme son Dieu, frère, tu n'as pas. Tu n'as pas l'intérêt de s'inquiéter. J'ai lu la Bible dans le livre de Luc. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas pour l'endemain. Pourquoi Parce que notre Dieu, c'est un Dieu pendant que toi tu dors. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain dans ta vie. Lui, il sait. Il sait, c'est lui qui prépare ta journée C'est lui qui prépare ton lendemain C'est lui qui prépare le chemin que tu peux passer Lorsqu'un enfant de Dieu Il arrive à comprendre toutes ces choses Tu ne prieras pas seulement pour prier Écoutez L'une des choses est que nous négligeons la prière c'est parce que nous pensons qu'en dehors de Dieu, on peut avoir des résultats plus stables que de Dieu. Pourquoi nous négligeons des séances de prière? Parce que nous pensons que dans nos têtes, je peux faire quelque chose qui peut me donner des résultats plus que ce que je peux avoir dans la prière. Frère, la prière, la prière avec foi est plus puissant que n'importe quelle solution que tu peux chercher en dehors de Dieu la prière père c'est entre là où toi tu ne peux pas passer Amen. la prière peut entrer peut te ramener en fait la prière va aller te chercher la solution et te la ramener vers toi c'est ça C'est que nous en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à comprendre vous pensez c'était pour rien Jésus se réveillait tout le temps Lorsqu'il faisait très sombre, en priant avant, avant, avant qu'il sorte dans la journée pour aller faire sa mission. Il savait très bien que je vais rester dans la présence de mon Père pour pouvoir ressourcer, prendre la puissance, prendre la vie. Et lorsque je vais sortir devant les gens, je n'ai qu'à déclarer, à déclarer, à déclarer et à déclarer. Nous souffrons avec un Dieu puissant à côté de nous. Nous souffrons avec un Dieu qui donne des solutions à côté de nous. Un chrétien, mais si tu attends les déclarations d'un chrétien, tu te demandes est-ce que cette personne c'est un chrétien ou ce n'est pas un chrétien. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement prier, mais la vie chrétienne... Et combiner la prière et la foi. Quand je prie avec foi, mon cœur sera tranquille. Pourquoi Jésus ne dira que ne vous inquiétez pas pour demain? Mais si tu regardes, j'ai rien. Ce que je veux manger, je n'en ai pas. Mais déjà, demain, ça sera comment? C'est un homme de la foi qui restera calme. Il sait que celui qui prépare le lendemain, c'est mon père. C'est mon Dieu, c'est mon papa. Amen. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le stomac dans des tensions, dans des problèmes, je ne sais pas quoi, dans les pensées qui vont me rendre encore malade. Écoutez, si vous faites les enquêtes, vous allez comprendre que. Parmi des personnes qui ont des problèmes de tension d'estomac, ceux qui sont même sous le médicament longtemps, ce sont des chrétiens. Ceux qui disent que je suis enfant de Dieu. Je me souviens lorsque j'ai refusé les médicaments de tension. Mon père va décéder. Je pars, je retourne. Je sens ma tête toujours lourde. Je vais chez le médecin. Le médecin m'a dit, comment tu marches T'es 19. Il m'a pris l'attention. Il m'a dit, c'est 19. Il m'a dit, je te mets sous le médicament. Ça sera toute ta vie. Je lui ai dit, au coci. Premier jour, deuxième jour, je l'ai jeté. C'est une condamnation. C'est une punition de te mettre dépendant de quelque chose chaque jour. Parce est-ce que ça peut changer? Frère, sœur, oui, ça peut changer. Amen. Tu sais pourquoi ça peut changer? Si tu mets confiance en Dieu. Amen. Frère, Dieu n'est pas quelqu'un qui est malhonnête. Dieu, lorsque il nous dit quelque chose, il le fait. Il y a des personnes qui avaient des situations plus compliquées que ce que toi tu as aujourd'hui. Mes frères, le problème en est la façon dont nous venons à Dieu chaque dimanche. C'est pour lui-même, Dieu, il est étonné. Nous venons, en fait, en tâtonnant, en disant que laisse-moi partir quand même, je veux voir si Dieu, il va agir ou il ne va pas agir. Vous verrez dans la Bible, Jésus a guéri certaines personnes, hein, à l'air disant que ta foi t'a sauvé. Parce que tu as la foi C'est un clé Pour le miracle Amen. Remets ton sort à l'éternel Quand on parle de remettre son sang à l'éternel Cela veut dire Tu ne peux pas continuer à porter Ces problèmes là tu dois remettre ça le dans les mains de Dieu. La seule chose est que toi, tu vas commencer à faire, de commencer à croire en Dieu. Écoutez, tu peux dire à toutes les personnes, « Moi, vraiment, j'ai crois. Moi, vraiment, j'ai confiance. Moi, vraiment, c'est tellement facile de dire ça. De dire que tu as la foi, de dire que tu as la confiance. C'est tellement facile. » La Bible nous dit que vous ne pouvez pas envier à avoir la jalousie. Tu es un enfant de Dieu. Tu viens à l'église supplie. Mais les personnes que toi tu es en train d'envier, que tu es en train d'avoir la jalousie contre elles, ce sont des personnes qui sont des païens. Tu dis regarde leur vie, ça marche bien. Regarde tout ce qu'ils font, ça marche bien. Mais par contre ces gens là il vit dans l'injustice. Toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que, frère et sœur, tu peux commencer à mettre ta confiance en Dieu enfin, Vous savez, si les prédications, les prières, ça commence à être habituel dans nos vies. C'est un danger. La prière ne peut pas être quelque chose d'habituel. C'est-à-dire, je vais prier et je vais dire Amen. Je vais rentrer à la maison. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il faut avoir l'habitude de s'attendre à quelque chose de spécial. En disant que aujourd'hui, je viens dans la présence de Dieu. Dieu doit me bénir. Dieu doit me guérir. Dieu doit faire ceci, mais si tu commences à venir dans la présence de Dieu, parce que chaque dimanche, tu sais que tu te réveilles, tu vas, tu vas repasser, tu vas préparer tes vêtements et tu viens à l'église, ça commence à être une habitude pour toi. Frères et sœurs, c'est un danger pour un enfant de Dieu. Écoutez, chaque combat, chaque combat a une préparation. Vous savez, des champions qui font des boxes, à chaque fois qu'ils se présentent devant un combat, ils s'attendent à quelque chose de supérieur. Même si ils vont faire la revanche avec plusieurs avec la même personne il va se préparer aussi plusieurs fois dans une autre dimension et c'est que les combattants là ils ne voient pas devant eux des petits boxeurs ou des petits combattants écoutez ton adversaire il peut te surprendre si tu vois comme si il est faible mais hors ces jours là il s'est très bien préparé. Voilà pourquoi en ces jours, Josaphat te dira en Israël, mettez votre confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui va faire de sorte que tu arrêtes de continuer à porter la poids que tu es en train d'apporter tous les jours. Il y a quelqu'un que tu peux donner et il ne va pas réclamer que j'ai porté ta charge pendant longtemps. Il ne va pas déclarer. La Bible dit, confie-toi à l'éternel. Est-ce que tu peux prendre cette décision De serre, nous ne prions pas un Dieu, un Dieu incapable. Il faut prendre la décision en disant que non, je ne veux plus rester dans cette situation, je ne veux plus, je ne veux plus. Si ta confiance est plus est chez le médecin, ta confiance est plus est chez. Je ne sais pas, c'est des personnes que toi tu penses qu'avec lui, si je partage mon problème, il me donne des bons conseils, il fait ceci, il fait cela. C'est bien, c'est bien. Dieu, Dieu, Dieu, des fois, il utilise les hommes pour, pour nous secourir, pour nous guérir, pour nous bénir, pour faire des choses. Mais ta confiance, ça se trouve où À ces hommes-là ou bien à Dieu C'est ça la question à poser tu veux continuer toujours dans la même situation tu veux continuer toujours avec tes mêmes résultats est-ce que c'est si compliqué c'est si grave à placer ta confiance à Dieu tu es allé chercher des solutions et des solutions mais Dieu te donne une seule je ne veux pas appeler ça condition mais il te juste une seule chose croise à, crois à moi mets ta confiance en moi je vais agir sur ces problèmes dieu aime prendre des responsabilités Amen. en totalité c'est un dieu qui n'aime pas partager la responsabilité de ses enfants papa et maman sont séparés maman il va prendre des jours papa il va prendre trois jours non, Dieu n'aime pas comme ça Il aime bien, Dieu est venu vers moi Place ta confiance à moi Laisse-moi maintenant agir Il ne faut pas s'inquiéter Si tu n'as pas cette chose Tu peux demander ça à Dieu aujourd'hui C'est facile Oui, ce n'est pas aussi facile Surtout quand on te dit un problème Qui, qui trouble ton cœur je vous avais dit, il y a des choses. Quand on t'annonce, tu, tu diras toi-même, est-ce que je peux avoir la solution si c'est si ces si est problème? Est-ce que ces problèmes, ça changera vraiment C'est bizarre, tu quittes la maison. Tu viens rester par terre. Tu prends le temps de fermer tes yeux pour prier. Mais à final, dans le cœur, tu n'as pas confiance. Et juste à sortant d'ici, les paroles négatives, ça commence à sortir. Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que Dieu vraiment fera quelque chose? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas sortir d'ici, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui peut arriver, dis-toi que ma confiance est en Dieu. Ma confiance est en Dieu. C'est Dieu qui a géré cette situation. Ne permets pas que ta bouche prononce des paroles négatives. Peu importe la situation. Dis-toi que j'ai la solution sur si ces problèmes. Dieu m'a guéri. Dieu a ouvert une porte pour moi. Dieu m'a sauvé. C'est ça. Dernier conseil que je peux te donner. Verset 7 de psaume 37. Garde le silence devant le Seigneur et attends. Et attends-le. Le parti A de verset 7. La Bible nous dit, garde le silence devant le Seigneur et attends-le. Tu peux rester calme. La silence, c'est une façon de dire que non, j'ai quelqu'un qui prend ma charge. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est une façon de dire que non, je ne veux plus forcer des choses. Je vais rester calme, parce que j'ai déjà quelqu'un qui travaille sur ça. C'est une façon de dire, pourquoi je veux encore m'embêter Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris cette charge. Est-ce que ton cœur peut rester calme maintenant? Est-ce que ton cœur peut rester juste à croire en Dieu? Même si les gens te disent que cette situation ceci, est ceci, cela. Est-ce que toi dans ton cœur, tu peux rester calme? En disant que mon cœur soit calme. Il y a Dieu qui va s'en charger. Il y a Dieu qui va s'en charger dans cette situation. Je veux que tu pries pour comme une personne qui.. Qui a confiance en Dieu aujourd'hui Soit, vous savez pendant que la musique Ça va commencer à jouer Tu sais prie Prie euh, Prie avec des paroles Qui viennent vraiment, vraiment, vraiment Dans ton cœur. Sois calme là où tu es Et commence à parler à Dieu Commence à parler à Dieu. Tranquillement posé. Explique à Dieu la situation, comment ça se passe. Et après, dis-lui Seigneur, ma confiance à partir de maintenant est placée en toi. Il y aura quelque chose qui va se passer. Amen. Le verset 5 Remets ton sort à l'éternel. Quel est ton sort Mets ta confiance en lui. Et c'est lui. Et c'est lui qui agira. Quand tu es devant un médecin, tu expliques mieux. Mais dans la prière, tu n'arrives pas à expliquer. Aujourd'hui, je vais te demander une chose. D'expliquer mieux à Dieu. Plus que chez le médecin. Tu dis, Seigneur, lorsque... Je m'assois, il y a mon dos qui fait tellement mal. Je n'arrive même pas à bouger. Pour m'assoir, il faut que je fasse un peu des efforts. Seigneur, je laisse ce dos entre tes sept mains. Seigneur, touche partout afin que cela soit bien. Seigneur, mon dossier, je l'ai déjà fait entrer deux fois. Mais à chaque fois que je le fais entrer il y a toujours des résultats négatifs. Des fois, je vais là-bas, j'appelle au téléphone, mais lorsque la personne me prend au téléphone, il ne me répond pas bien. « Seigneur, mon cœur est déchiré, je n'arrive plus. »« je veux que toi-même, tu ailles là-bas pour pouvoir parler, afin que moi, je puisse avoir la solution. » Tu vois les explications que Dieu attend à toi. En fait, tu donnes des explications avec facilité. Parce que tu sais que les explications qu'il s'est juste en train de donner, je donne ça à une personne qui a toutes les solutions et il va me donner la réponse dans mes problèmes. Dans la prière des fois, tu es, tu es rapide et tu es rapide. Mais lorsque tu as tu au as rendez-vous chez le médecin, tu as besoin que le médecin t'écoute bien. Lorsque le médecin va penser, attends, mais si je vais encore t'expliquer bien. Même si le médecin te dit que j'ai déjà compris. Tu peux quand même parler, mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas à parler. Tu as plus confiance au médecin que à Dieu. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est Dieu-là, c'est lui qui a donné la capacité au médecin. C'est lui qui a donné la capacité au médecin. Regardez, la Bible dit... Il est comme un potier Le potier, il a la capacité De prendre la vase qu'il a déjà formée Il a la capacité de la casser Et de les refaire encore plus mieux Dieu peut te faire régénérer D'une manière spéciale Que tes organes Soient tout neufs Et que ton corps commence à fonctionner comme il faut. Mais écoutez, la façon dont tu expliques, ça te montre où la confiance est que tu as à ces Dieu là Vous savez, si tu expliques quelqu'un, tu sais que cette personne, il va te donner la solution. Tu vas commencer à lui expliquer avec tous les détails. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend Je ne veux pas que tu sois pressé dans la présence des dieux. Mais je veux que tu pars, tu pars. Je veux que tu pars, je veux que tu pars, je veux que tu pars. Une fois, j'ai attendu une sœur en disant :« On était dans la séance on prier. L'a J'ai besoin des enfants. » Ma chaque fois que j'arrive dans le période de mes règles, j'ai toujours des mauvais songes des mauvais songes les gens qui me suivent il y a des combats il y a des choses si c'est là peut-être chez moi il peut expliquer ça comme ça mais à Dieu tu verras la personne n'arrive pas à expliquer il n'arrive pas il n'arrive pas je veux que tu doubles des explications ne dis pas que Dieu connaît tout il attend que toi tu parles la façon dont tu vas lui parler ça va lui montrer que non, tu n'as aucune personne qui peut prendre ta charge. Tu te souviens lorsque tu es arrivé en Europe, tu avais nulle part où tu peux dormir. Mais tu racontes une assistance sociale. Regarde comment tu vas commencer à lui expliquer en lui disant Aide-moi. Je suis avec ma fille. Je suis avec mon fils. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi. Aide Je n'ai pas où dormir je n'ai pas où manger qu'est-ce que je veux faire tu n'es pas pressé mais tu as besoin que la personne que tu es en train d'expliquer qu'il puisse te comprendre sortez dans la distraction, suivez-moi s'il te plaît tu as besoin que la personne puisse te comprendre la façon dont tu peux expliquer à la personne ça montre que la personne va comprendre directement celui-ci, si je le laisse il n'a pas où aller jamais vu des gens comme ça, tu les racontes tu commences à t'expliquer ces explications ils commencent à te dire t'es interpellé que tu ne peux pas lui laisser partir est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là il y a un homme dans la Bible il voit Jésus il dit Seigneur si tu peux rends-moi pur en le suppliant Ta situation c'est une question de confiance Il y a, je peux te dire Je peux te dire Et te redire Dieu Dieu fait tout Amen. Amen. Moi qui vous prêche Je vous avais déjà donné ce témoignage Très jeune J'avais avalé les clous comme ça Des cinq Les clous des cinq J'étais à P4 de Maman, à P9, hôpital Kazov, j'étais là-bas tout le temps pour faire, faire, faire des radios. Mais ça demandait juste la confiance de ma maman en Dieu et la prière. Le clou a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas commis l'opération, mais ça a disparu. Pourquoi je sais que ça a disparu? Parce que je vous avais dit, à chaque fois que j'étais pour faire les toilettes, ma mère cherchait ces clous-là. Mais les jours où la prière avait pris la place, ça disparaît. Pour te dire que confiance à Dieu peut te prendre dans les niveaux bas, te mettre dans les niveaux hauts. Explique à Dieu les choses qui se passent dans ta vie. Moi aujourd'hui je veux prier pour toi, mais donner des explications claires à Dieu. Seigneur, je vais sortir dans ça. J'ai personne, j'ai personne, j'ai personne. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes, personne ne sait. Toi-même tu sais. Dieu aussi voit cela. Mais Dieu cherche une chose, la foi et la confiance en lui. Est-ce que tu peux incliner ta tête Prends une position où tu peux parler à Dieu sérieusement. Prends une position où tu peux parler à Dieu sérieusement. Prends une position où tu peux parler à Dieu sérieusement. Prends une position, une position. Prends une position. maintenant je ne sais commence maintenant à expliquer Dieu Adoré. comment s'expliquer comment s'expliquer dieu? dieu Fais lui comprendre que ta personne tant que tu chose, Fais comprendre à dieu que ta personne il y a quelqu'un? lui tu peux lui dire Seigneur, plusieurs années, plusieurs mois, c'est moi-même qui ai porté cette charge. Je ne peux plus, tu peux expliquer à Dieu avec détail. Du Seigneur, je ne peux plus, aide-moi. Jésus. acceptez plus à souffrir si aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette charge refuse de souffrir aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette charge notre Dieu est notre père